Le robot de, de chez Aseptic Technologies est un robot qui va nous permettre en fait de faire des flacons en série de solutions. Donc en fait le robot remplit le flacon, refusionne le bouchon et vient mettre la capsule sur le bouchon, permettant ainsi d'avoir un produit de finition industrielle. Actuellement les projets que l'on entrevoit c'est vraiment la rupture au niveau des médicaments quand les médicaments sont plus produits par les industriels on va pouvoir faire avec ces euh, automates des euh, flacons totalement identiques à euh, ceux de l'industrie, hein, totalement refermés, euh, donc stables beaucoup plus longtemps, et également pour euh, les services de soins ici, de préparer des médicaments prêts à l'emploi qui pourront être utilisés euh, par euh, les médecins et euh, directement utilisables dans les services de soins. Pour l'instant, on s'intéresse essentiellement aux médicaments euh, d'anesthésie-réanimation, on s'intéresse également à, à des médicaments de l'infectiologie, mais euh, rien ne nous empêche, euh, si on avait des demandes utiles, d'élargir de, ça à d'autres pathologies et d'autres euh, sphères euh, médicales. Au niveau de la capacité, euh, ça va dépendre évidemment de la taille des flacons. Euh, si on part avec des flacons de 2ml ou des flacons de 50ml, le débit n'est pas le même. Mais grosso modo, hein, on, dit, on peut se dire que sur une journée, on en fera euh, au minimum plusieurs milliers de flacons. si euh, on se mettait à produire de manière intensive. L'opérateur est là pour faire la jonction entre la préparation euh, généralement du liquide qu'on a préparé, programmer euh, le robot pour lui dire le liquide qui est dans la cuve, vous me le répartissez en autant de flacons, et ensuite eh bien, le robot travaille et euh, remplit euh, les flacons, ferme les flacons et euh, permet ainsi de sortir les produits euh, terminés.